Enfin, pas Andy, euh, l'autre mec, la Kenny, et... c'est un fou. Je vais lui parlais. J'arrive pas à enlever le cadenas. Euh, comment dire. Euh... Ouais, c'est. Dans tous les cas, la vache, pourra lui dire. J'aurais pas dû forcément lui poser la question directement. Mais moi, je fais ça. Hein, dans la vraie vie. Je fais ça. C'est euh, là, c'est le jeu vidéo, qui, enfin le jeu qui me fait ouais choisir. Oh. Faut le chercher un truc qui pourrait euh, mettre utile. Qu'est-ce qui pourrait le faire jarter Mais je suis totalement en accord avec euh, Lily sur ce coup-là. Hein. Faut pas fouiller dans la vie des gens, quoi. Merde. Mais qu'est-ce qui pourrait. Euh... Il fait. Là, je suis avec Lily sur ce coup-là, hein. franchement. Hein. J'aurais dû défendre Lily sur le coup. Ce Kenny, là, il me fait de la merde. Hein. Boîte à outils. Bah, dans la boîte à outils, je vais peut-être pouvoir trouver ce que je souhaite. D'accord. Des planches. Ok. Le mec le plus discret du monde. Ah bah voilà. Non. Mechelidieu. Damn, this thing is the worst piece of shit. Something's always tripping the breaker. Passez. Pas alors que je le sabote. Dans ce cas, j'utilise le truc. Ferme le boîtier. Mon dieu. Oh là là, qu'il niait ces conneries, mais putain. Mais qu'est-ce qu'il est, -ce qu est Ah là là là. Bon, allez, du calme. On dit pas putain, c'est pas bien. Puis plus, ça rime. Mais heureusement qu'il y a logique jeu vidéo, hein, parce que sinon. Euh... Pouh, mon toi. Elle trouvait un. Je vais un. D'accord, c'est moi qui fais ça Ah, c'est moi qui fais tout, d'accord. Moi, c'est moi. Mom, dad, dinner time. It's dinner time. Okay, honey, let's get that. Dad, dad, come on. Let's eat. Kenny, come along, honey. Kenny, come on. Don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off. Mais non Mais non Moi, je me barre. Moi, je suis désolé, Kenny. Mais non Non Moi, je, je, je me barre, moi. Bah, du coup, j'y vais, moi. Non, Kenny. Je ne vais pas regarder derrière. Je m'en fous si me voudra putain. Bah Oui, non, je suis d'accord, il faut qu'il se repose. Oui parce que j'ai fait... Euh... Bah comme ça, euh, je sais pas trop où c'est. Continue, qu'est-ce que c'est que ça Ok, euh, bah j'ai fouillé, hein. écoute. Hier je, je savais pas où il était. Non S, S, S. Euh, je fais rien là. Là j'aurais dû. Euh... J'ai envie de te dire.. Je veux dire euh, bah. Je vais chercher euh... Est-ce que je peux sortir D'accord, il veut pas. Ben... Non, mais ils ont rien à soupçonner, mec. Morphine. De la morphine. Pareil médical, serviette, Ouais. Bah, il n'y a rien, franchement. Je, je vais pas m'éterniser. Mais là, je fais des conneries. Hein. Voilà, il doit être là. Il n'est pas là parce que sinon il aurait réagi. Il y a du son. Ok. Bah, je vais redescendre, j'ai fouillé un tout petit peu. Mais je pourrais pas te dire... Là. Non, je peux pas fouiller. Bah, très bien, je m'en vais. Il y a un truc derrière les tâches il est récent. Euh, faut, moi je veux savoir s'il est récent ou pas par les fenêtres puis si ils arrivent où est la salle de bain hein? le truc classique hein? mais merde. Moi, je cherche pas trop à fouiller moi, hein, c'est le problème. La morphine. C'est vrai qu'ils en ont beaucoup. Smart. Musty as hell. This ce of stuff. choses. Qu'est-ce ce réfléchissons euh, sortir on devrait voir ça voilà je me disais avec y avait ça Pour une flèche en plus, je commence à me chercher les toilettes et Marc. putain vite Marquez là où son jambes, putain de merde! est avec ses C'est les enfants, Lily! toujours quelque Mais putain! et of off! This is a dairy, not a ranch. Think about it. It's true. Everything could have turned out okay for you folks. He would have died anyway. We got to think about living. Settle down, honey. Growing up in rural Georgia, Putain. It's, I can waste. it's how I was raised and how I raised my balls. Maintenant, vous avez des monstres qui roulent autour, qui ne font rien mais manger des gens. Et pour quoi Pour continuer à rire, jusqu'à ce qu'ils aient plus. Nous pensons que nous pouvons mettre cette à ça mieux. Vous êtes tous... Laissez-nous... Partir. Andy est correct. Nous allons après des gens qui vont mourir en même temps. De une façon ou de Comme vous. Clémentine court. Quelqu'un fasse quelque chose. Non! Toi, tu vas voir. Je vais te tuer. Non mais vas-y, tape-le. Non. NON euh, Putain... Bon, bah, hello les shawaii, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, bon, bon, bon, bon, je relance le chrono. Putain, putain Je suis désolé, j'ai rien pu faire. Non, t'inquiète. pas C'est bien qu'il Oh, psychos ont ma famille locker! This goddamn was fuck up? Ça va aller, t'inquiète pas. J'aurais dû m'en douter directement dès que j'ai vu la viande. Parce que, putain, c'est vrai. Des palettes. Bon allez, je vais voir Clémentine, parce que c'est important open screws loose passage Donc je leur parlerai tout à l'heure. Putain. Vite, vite, vite, vite, Oh merde! No! Dad, come Dad! Oh god, he stopped breathing! I think he's had a heart attack. Is he dead? He's not dead! Somebody help me! Fuck! If he's dead! He's not dead! What has to happen, Lee? Think about it! You saw that poor bastard at the motel? How fast he turned? What are you saying? I'm sorry. I truly, truly am. But in a few minutes, we're gonna be stuck in a locked room with a six foot four, 300 pound, seriously pissed off dead guy. Fuck you. We can bring him back. Lee. Morning later. But right now, we have to keep him from coming back. No. God damn it, Kenny. He is not dead. notre <laughs> Kitty, back at the drugstore when we all thought Duck was bitten. I gave him the benefit of the doubt. Maybe we should do the same now. That was different. Duck wasn't bitten. But come on! We know this guy's not gonna make it. Remember what Ben said. Gotta destroy the brain. Come on, Lee. You can't be in the middle on this one. You gotta have my back this time. God damn it, Lee. I need you! Please help me! Ah putain. Matt, come on. Wake up. Come on. Uh, This is how. Ah. You're useless, Lee. No. no. no. no. <laughs> you asshole. I'm sorry. I'm so, I'm so sorry. I just. It had to be done. <laughs> Non Mais c'est un connard, Kenny Mais je pouvais pas l'aider, mais je, je pouvais rien faire, là. Oh, t'inquiète pas. pas. Pas encore. en moins de 100 hopeful. La casquette. Those pretend talks Sometimes. We're get out, right? You found a way out? c'est c'est vraiment le truc à dire. Parce que ça prouve que ça mais Kenny, il a pété un câble. But if we want to survive this shit, we gotta have the balls to do the hard thing. Or at least one of us has got to. Mm. Oh, c'est la question. A the it Katja Dutch? It's never gonna come to that. Not if I have anything to do with it. For all we know, the Saint Johns might have No. They they need Katja, remember? She's the whole reason they brought us here. C'est clair. Je, je pense que ça doit être ça. Euh, il faut qu'on travaille ensemble. Bon très bien. J'ai pas envie de dire des trucs parce que c'était pas euh Larry et Kenny essayent de nous protéger. Les autres trucs ne me plaisaient pas trop. Alors on va pas leur parler. Clémentine. Bah comme c'est pas moi qui l'a fait, euh, je pense que ça devrait aller mieux. Les blocs de sel. Ah oui. Les blocs de sel. Je réfléchis. Oh là la là là là là là là, là, là. Comment on va sortir de ce merdier Lily, Je comprends. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire à Kenny d'ailleurs Et maintenant, Brian. me me important. C'est clair parce que là si on commence à s'énerver etc. c'est pour ça qu'il est mort. Parce que si on commence à s'énerver etc. ben tu un... il va se faire Oh. air duct Does the air conditioner come off? I think I could take it off. If I had something to remove the screws. The multi-tool. Of course they took it shit. Maybe there's something else we could use. I've got a rock. Ah, uh, a rock won't help. But a coin might do the trick. Do you have a coin? mm Hmm. Mm. Vis, Parce que je peux peut-être. Euh... Donc il va falloir que je trouve celle-là. Pareil. Oh, ouais. Parce que des fois, es, les vis, elles sortent un peu et donc du coup tu peux t'en occuper. Ah, il va falloir qu'on trouve. Mais je sais que c'était dur pour toi, Kenny, mais bon. Euh... T'as pété un câble là, je suis désolé. C'était fou de faire ça, quoi. Je veux bien, mais. Kenny, j'ai besoin d'une pièce, une pièce. pièce. J'ai rien. rien trouvé du tout. Ok, mais ce qui, ce qui est con, Kenny, euh, tu pourrais m'aider un peu parce que là j'aimerais trouver un truc sympa. Ils ont tout pris, même ma hache. Oh la hache. La hache, au moins là, est la casquette, hein, c'est de là, ça. La, le principal, c'est la casquette. <rire> la casquette fait tout Non mais je suis désolé mais la casquette déjà elle est stylée et tout Ah là là là là là là, là, là. Je pense que je vais faire une poste Que je trouve pas du tout ce qu'on pourrait faire -conditionner. Just these and get this unit off. Non il y a rien de spécial Bah ben, on va voir s'il n'y a pas des trucs Quelque part Peut-être, Lily i veut pas ce que les couvert du sang sont percés, affreux think i may have a je sais que c'est un terrible time pour it but back at à la Larry, Larry. mentioned something about keeping coins. C'est vrai. Mais. Mais. Mais. to ce que tu veux Ma son do permission. Ah, parce que j'ai pas envie de. Elle va m'en vouloir comme 40. Sa hein. poche 30, sa coche-coche. Il y a tu Voilà, à mon avis, si je fouillais les deux, elle m'en voudrait comme je sais pas quoi. Parce que je dirais putain, il fouille les deux poches. Dans les deux cas, j'ai fouillé. Alors... Bonne. Bah ben oui, mais tout doucement, hein. Cutter. Et voilà. Euh, Clémentine ça, peut s'y euh, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu as vu les autres options Je sais pas si vous avez vu les autres options, mais bon. de te rendre. Ok. Est-ce qu'on va jouer Clémentine ce serait trop bien J'ai pas envie de plomber comme ça en attendant. Putain. Oui Il pète un plomb Kenny là. Je comprends. Non, je, je respecte. T'as vu, je lui donne des responsabilités. À mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Ça l'endurcit, je pense. Mais euh... voilà, hein. je reste sceptique vis-à-vis -vis de Kenny, quand même. Hein. Faut qu'on trouve des armes, Kenny. Là il y a des armes, faut qu'on en, faut qu'on trouve. Eh. C'est pour ça qu'elle a été surpris, forcément. Forcément.